Pendant qu'on s'embrassait, combien de guerres ont commencé, combien de bombes tombés sur la maternelle d'à côté? Pendant qu'on s'embrassait, combien de peuples abandonnés ont disparu de la planète? Je de main, je ne m'achète. Croiser pendant qu'on s'embrassait Combien d'animaux massacrés L'espèce tombée aux oubliettes Pour y voir un jeu d'échecs. Tout ce qui peut arriver Pendant un seul baiser Ne prenons pas le risque de recommencer Tout ce qui peut arriver Pendant un seul baiser Arrêtons le massacre, passons de notre côté. Pendant qu'on s'embrassait, combien d'affiches partout collées, de forêts dévastées pour une promo de fin d'année. Pendant qu'on s'embrassait, combien de cœurs se sont brisés de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 Sont fermés pendant qu'on s'embrassait, le temps a-t-il vraiment passé ce faisait